On va débattre. qu'à va débattre. On va débattre. On va Je On va débattre. On va dans. On va débattre. On va débattre. On va pas On chance débattre. On va débattre. On mais. débattre. On va débattre. On va débattre. moun yo débattre. Ah ah, Jonas La police nationale à travers les relations publiques a annoncé deux bandits qui mortellement à peuple haïtien. Bandi sa qui tombait qui pa relevé entre localités Tissous, ensemble avec Roseau, zone cariès, sur route nationale numéro 1. La police arrivée saisit tout deux jet-ski ensemble avec yon bateau. La police une autre fois encore déclaré, que yo déterminé yo pour poursuivre gang yo. Pendant le peuple, li même avec mon chèque, l'idée, la aidé de yo, démantèle les gangs. Pas seulement gang à sapate, mais gang à cravate yo tout. Mesdames, mademoiselles et messieurs. Pendant le dernier moment, l'âme va cacher di yo. Bandi yo te mettre rentrer dans votre maman yo. Eh bien, population a marché prend yo. jean dans Esaïe, pas gagné repos pour mes chans. yo. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs. Madame, on dit à tu as eu un rendez-vous ensemble. Eh bien, tu as pas, un garçon. Et ce qui passait, garçon qui a passé dans le bois Calais, dans la ville H. Nous rappelons nous avons eu un jour passé, ce qui a passé. Et si tu as eu un petit peu de temps, tu as eu un petit peu de temps. Et Mais c'est élément ça. Mais avant même que la population passe dans le bois Calais, Monsieur tagué téléphone ni gon citoyen dans fou là qui prend le téléphone et fait le monsieur retirer le code là sous téléphone La les retire retirer le code sous téléphone après sa population bo akali. c'était une belle stratégie mais ça qui va le passer les main- bandi retel pas dans des bandi faut laisser sonner le téléphone pour connait chéri côtoyer parce que monsieur tape courir quitter base pour qu'elle rentre en république dominicaine et bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, citoyens, ça qui te prennent le téléphone, non mais mes il a fait le retirer code, li pral ensemble avec madame Negla. Palé la palé ensemble avec, elle. fia depuis qu'il est Negla dans gang. Et non seulement ça tout, c'est l'argent pot kogé qui fait, li pot kofé Negla dégage, li quitte. Zon zone rapide parce que c'est difficile. Et c'est pendant que les amis ont lui ils sont venus bougé pour laisser quitter le pays à pour rentrer en République dominicaine. Et puis, nous, ont pas le croissant avec elle, le bali En nous tenant des conversations ensemble. Madame, vous n'avez pas besoin crier. Vous pas besoin crier. Ma ou ma ma ou ma ou ma ou, bagay, ou, di, ou di, même ou ma il ma ou ma ou ou ou même ou dit ou ans. ou ma ou ma ma chérie <laughs> Non, t'as combien de temps tu as après, il y a 3 mois. Ah, mais j'avais dit plus que 3 mois. Oui, mais je n'ai pas joué en tant que cop. Je que Ah, mais... ah, ah, ah, on vous n'avez pas été, papa oh, oh. Il n'est pas mourir, il n'est pas mourir, mouri, c'est dans prisonnier prison. Je jeune vous c'est de me bouffelle qui de mais Marou n'est mourir, il est en prison. D'accord, il en prison. il est en prison, madame, il n'est pas besoin de crier, ouah il faut pas laver. Pour éviter tout, non, Et nous, pas c'est l'anarchie et taibanda dans société mais et téléphone monsieur n'a même avec toutes et code là avant monsieur prend prend pren, bon de trois bois a fait le retirer code là mais téléphone dans même là beaucoup aller sur galerie pour mal chercher preuve ça c'est madame monsieur qui a crié me dit que c'est c'est la prison monsieur avait dit que il y, di, eh, Marie, oui. e pou y a une stratégie pour faire parler. Il dit que M. a deux ans de la gang, c'est ça que nous disons. Il dit que Marie a tout le temps de la gang. Est-ce que là? Et ça fait la courir pour retirer pour le voir. Il dit pour que c'est innocent. Même si le eh, eh, téléphone n'est pas trop bon, pour nous attendre quand même. Mmh, à la traque. <laughs> Madame Marie ou pas, <laughs> oui? à de la tracabou pour la veka eterna be ici non actuellement la papa ici. mesdames yon dai oui même si nous veiller gen série de citoyens si paisibles qui mouri veiller on série d'limen a kap vin koyo ko wate ouai ou re te kap jayi ki pa ka koyo. ko si ma ou mouri nan gang ou pa ka vinn crier y a passé sou kounya là pour moun ça déstresse, c'est pas ici pour le défouler. La cherchons violemment pour le crier. Eh bien, faut que ouvriez. Pour moun nan qui nous y apporte et ça, Ariel, kap fait là, c'est pas pour lui. Hmm. En tout cas, nous capables de comprendre, boire caler, hmm, abbaïguo, gros résultat dans le pays d'Haïti. vraiment m'excusez, mais quand vous tenez une voix, encore qui prend l'air. Eh bien, là, c'est des gens qui parlent, mais qui ont été les qui ont été qui Mais tout ami légal. Eh bien, ça qui va le passer, vous n'avez pas de un paquet de malgré l'argent fin de la vie, de les, joueurs, les gens qui les, gens ont les, gens ont les gens ont Donc, papa, ici, ça que ma vie ne comprendre dans la déclaration monsieur monsieur, mon cher, changer gon empile pile gen qui pile moun ki gen nan tête yo bandi yo pral changer ah retirer ça dans maillot attendez malgré yo e façon population les yo déposer la pat sou yo façon yo lague manche ouish ouish devant derrière peuple ici, eh bien malgré ça l'autre ok yo qui ki continue a kidnapper moun nan yo pas prendre conscience yo pas changer pas pense au pral briser pou yo yo pral les changer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 ah non, c'est. Bon matin, un kidnappé nous là, mais nous nous matin, un kidnappé nous avec les mais nous nous nous. Oui. <coughs> ah, mais <coughs> <coughs> Ah, mon Bon, mon cher, mon On va en gouer. On va Jonas, on connaît quand quand ou quand quand quand non, vous un petit chance pour le Yo, libère-moi, yo ne pas jouer à qui pour le monde. libère Ah je pas mon men Je ne vais pas jouer à mon nom. Mais libère-moi, je ne pas Ou fin pour finir de kidnapper mon ou fin pour finir de fin mon nom, ou finis pour finir de kidnapper ou Alors pour finir de kidnapper mon ou fin pour fin pour fin kidnapper mon nom, ou pour de kidnapper mon nom, ou pour ou ou pour on va les c'est si on libère Ou pas, ou pas, pas, pas, ou pas, pas, ça pas, pas, pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, Ah. ne connaissez pas aujourd'hui au volet, Mais conscience, Ou même. va, va, va, va, je ne sais pas si Je ne sais pas si ça Et dernier jour, tout le monde a été pour Je ne sais pas si vous tout Je Je ne pas Je ne pas Je ne Je ne pas Je ne pas chaque jour, nous mettons sous l'isbout. Nous ou sous l'isbout. Nous mettons seulement l'isbout. Nous seulement, sous l'isbout. Nous ah Nous sous Nous voler et yon n changé, chanje yo pap depoze zam la police ap fann fwa yo les population ap lagay manche sou yo ap gaye kaka yo pas pap di po diable au contraire pas le map passé map di bam pour ça que fait li important peuple haïtien chaque jour pour réciter prier ça pour la police pour bon dieu exercer droit pour continuer gaye kaka bandi ka bay problème dans le pays Papa qui est dans ciel, yo, ou même qui défend la mer rouge, en dé la mer pharaon. Dans la minute ça, nous levons la police nationale devant, nous une de une nos une qui a opération dans dedans village de dieux, Ma pour protéger le papa. Que chaque cartouche qui a tiré, va tomber, non mais toi votre bandit pour gaé kakaio pas quitter au ni tomber ni tomber dans pas quitter au fait courater. même Jean les peuple philistins t'a bataille ensemble avec Israël David qui t'est débarqué dans bataille là il te ramassé cinq twaches grandes roches il dans front là il tiré sous Goliath ou te dirige wash ça li tal tomber dans fontaine goliath elle de sot tomber li pat leve. Eh bien papa dans minute ça que chaque cartouche policier sniper a tiré on va diriger directement dans fontaine boule microbe iso si la pli, pou pour citer ça seulement papa m'a mandé pour bénir la police que chaque katouche la police tire Ma en direction pour yo gaye cacabandi exercer de la police exercer ponyet yo Exercez intelligence la police papa nan moment Pe papa nous demandait ou temps pri c'est la police pas aucune envi. envie que envie gaye cacabandi mette sécurité que tout si femme qu'après les policiers pour détourner attention papa nan moment. Bah, y'a si femme ça yo mal mouton. Que tout ambassade qui qu'on a brûlé pour dit camper opération. Alléluia, papa. Hum, mm, oui. Que tout ambassade qui qu'on a brûlé dit la police camper opération. les y'a presque fin promen dit y'a. Fais pendant y'a après téléphone pour mal calibrer prend au Seigneur que les qui nan gouvernement qui qu'on a financé gang même Jean frère Joseph yo te après quelques temps Eh bien la gloire ou t'a briller en Égypte Eh bien vous pousser qui prennent les ça qui qu'on a financé gang nan, pendant la police a fait opération papa pour descendre pour prendre porter l'argent avec balle pour bandi pour la police tout gars et cacailles le ciel dans le moment, papa, nous les le peuple haïtien devant nous. Ils Ils nous avons Nous avons demandé pour mettre des sous nos machettes. Pour nous marcher pour un bandit. bandit dans le quartier populaire. bandit dans le primati. Bandit dans le ministère travail. Bandit dans le ministère affaires étrangères. Bandit dans le ministère communication, Seigneur. Bandit dans la santé. Bandit dans l'économie. Bandit dans l'éducation. Bandit dans le commerce. Bandit dans l'environnement. Bandit dans la défense. Papa, nous levons le peuple haïtien devant vous. Bayon intelligence. Pour que vous compreniez, vous devez assurer à la police. Côté la police finit tire un coup de balle, bandit tombé. Eh bien, pour vous-même, vous rale les manchettes yo pour yon fin faire cela. Parce que nous connaissons la police, pas de gros moyens. Vous toujours dit moyen. avaient de Nous force pour finir faire ce travail-là. Pour ne pas gaspiller les le les ciels. Que chaque la police tire. Amen, alléluia. bayon direction. Papa m'a demandé pour faire la police. Bah yo intelligence, mais tu es ou non yo. Mais quand ta pour yo le ciel, faire yo un troubles, la yo a tiré. Papa, nous connaissons les oligarques dans le pays d'Haïti yo. Yo puissant en pile, et yo ini. Faire bataille la mitan yo, lage di fè nan le e mèm, la le temps. la mort. La mort le diable mort ciel. Et puis nous même, ti peuple a du nous pour nou fin Nous allons faire cela. Delivre peuple pour Seigneur. Oui, papa, dans moment, nous levez, commissaire muscade devant, double puissance puissance, bali balions, double passion, l'esprit Seigneur. gardez non, vide des bénédictions sous commissaire, vide, vide, vide, vide, vide de vide, vide, vide de vide les de vie plus l'amour, plus intelligence, plus sagesse, de vie de papa de papa, que tout n'est protéger gang, financer gang. les nou pour nous-mêmes, nous marcher, nous faire ce travail-là. Parce que nous connaissons les méchants, puissant, puissants. Parce que l'impunité, Seigneur, régnait trop dans le pays. Alléluia. Il est temps pour payer avec sécurité. Il est temps pour l'impunité suspendre, règne. Nous demandons tout bagaille yo. Pa Pas parce que nous sommes bons, nou, mais c'est dans nos petits tout Boua Kale, Bouakale, Bouakale. bouakale. Kounia se bandit en Baboua. Boua kale, boa kale, boa kale. Peuple fâché, Nabgae kakayo, bou yo, ou yo, Pour gade vie Pou elle vi el boulé, met bola à la tran. Celles et messieurs, eh bien, benis-nous ensemble avec priesa et pas hésiter, continuez. La prière chaque jour pour la police nationale. Jésus. Eh, hey, il y a Pasteur Manchette. Pasteur Manchette, s'il vous plaît, dis nous, est-ce que c'est là pour nous gêner ou bien à changer sac face ensemble avec l'insécurité qui a beaucoup Et puis tout, une série de monde qui a dit nous comme ça, puis nous pour manchette. Qui ça, monde, ça Pasteur Manchette, ben nous sommes. Hein? Fixez l'évangile là pour nous parce jodia, que dans ce nous nous avons aujourd'hui, est-ce que nous supposons prendre ça nous ou bien nous supposons changer ça là en aller, pasteur. Je vous de mon ado ou pas fait pour porter manchette son soient kidnappées. Ah bon On va on on volait. Depuis mon ado ou pas fait pour que tes manchettes soient Ils sont assassins, ils sont volés. Reprends pour nous, pasteur. Mon ado ou pas fait pour que uh tes -huh. manchettes soient kidnappées. On va s'asseoir, on volait, Ville. Okay. Ville. Amen. Ça vous dire là, si vous comprenez, pasteur, et Anel Belize, dans jour passé, qui te dit, nous ne pouvons pas porter manchette, son vole, son kidnappelier. Ok, pasteur. Allons-y, qu'on y a là, on a dans le dossier jeune. Comme les oreilles pas faites pour la passer, quoi. Amen. On prend conseil, pasteur. Aha. Mais à condition. D'accord. C'est pour passer à mener deux chefs bandits que la prière mm -hmm. te fait convertir. Mm -hmm. Bah non, le ça a fait même Javel. Ok. C'est pour monsieur apprendre ça, Pour la prière. Et puis pour le convertir deux. Nous ne pouvons pas demander plus que ça. Deux chefs bandits. Mm -hmm. Et puis mener mm -hmm. au venir. Et puis, un sac pas nous. Ça. Ah, ah, ah, ah. Voilà, papa ici. Mets nouveau sac pour nous gêner. C'est manchette, nous C'est manchette, voilà. C'est avec ça pour nous gêner pendant le dernier moment. Où là. Dans dernier moment où. On avance, pasteur. <laughs> Alléluia. Oh! Même si vous faites en métal. Pas bah, coupao. baou <laughs> bah, oupum, Babaoul. Peu ben Babaoul va Amen. Va prendre. Y a besoin nous pour nous prier pour vous Oui. Pour y aucun converti. Oui. <laughs> Vous mm -hmm. connaissez ces prières dans l'église, là, pas vrai Oui. Si vous avez besoin de changer, vous avez une prière ensemble avec vous. Amen. Je oui. ne pas comment vous papa ici. Comment vous une prière avec mm -hmm. vous Vous venez tirer sous moi. Oui. Chef qui... Moi-même, beaucoup de gens me disent ça. On dit ça déjà et Mbap Chum dit ça. Ah. Seigneur frappez yo oui. par la repentance. Oui. Et non par la mort. Quand <laughs> vous prié pour bondie frappez-vous à la repentance. Mais c'est quoi l'histoire pasteur On avance non Pour que vous pour bon Dieu. Amen. Bon Dieu pas grand goût témoignage. Mes amis. Nous avons assez là pour nous témoigner pour nous. Ah, zami? Eh, eh. bon Dieu dans le Mes amis. Bon, il y a fait de crier. Oui. Et puis même m'a prié pour lui. Mais si je m'a prier eh, pour me prier vais prier. Comment vous faites prier les cœurs cassés Mes amis, quand vous a là pour me soucier de masse, pour me soucier de masse, je vais prier. Et puis la police a coco, coup de balle dans mon d'aïzo. Comment vous fait la prière, comment vous fait la prière, la prière ça Comment m'on fait jeûner jene ça, pas ici? Pour me souche de m'a souille et puis m'a la prié, et puis la police a coup de balance m'aveu m'a dit C'est quoi l'histoire? Hein? Comment m'a fait prier Le bandit a brandi un gros zambi sur Qui la priè ou quoi fait là? Ah. Hein? Pour venir vin l'église, je vais cadavres, je barricades, traverse vais traverser les l'église, là, tete m'ouvrir à la puis je me quitter de M, je vais venu prier. Pour qui est-ce que je Pour les Je M, oui. Je vais m'ouvrir de M. Je ouais? <laughs> la ah, C'est quoi l'histoire On ne fait pas réfléchir bien de bien. 000. Je ne vais pas payer les hein? Petit moins, je ne pas prendre la roue pour l'école. Moi-même, mm -hmm. je ne 24 pas vendre 4 graines de piste, pour venir manger, je vais être petit moins. Et puis, qui ça m'a fait moi-même Pour me dire, il y Ça m'a fait venir un convertis là. Ah mes amis la bonne dia Convertis, tu m'a à là-dedans la femme crier hmm moi m'a prier bon verset verset, m'a prier pour moun qui raime un moun ki, ou ki pa vle mais pas pour un moun qui prend zamil braque l sou Mais mes amis coûte la prière là comment m'a prier là oui si m'ta kon prier c'est pour me dire seigneur sauve-moi ah oh. oui comprendre ok je venais pas quand vous le t'essayez oh oui mais <rire> <rire> ben oui c'est vrai là le temps de mounier des roi c'est pour le t'prendre ça madame d'homme n'importe Seigneur converti bandier Seigneur c'est bon mounier Seigneur c'est pour en vie faire pour mieux écoute m'achète pas Alléluia! Bon Dieu, ta content de, kou -kou -kou de oh, Et bien, même, t'en nous, devant comme ça. premier de de dans le David finit dit dire ça. Il va dit pas Goliath, tombe vin pour nous, vin non, Et quand on parle comme ça, Goliath. Le vire le virus, le vire il la, le virus, le virus, le à terre. virus, le un le mettre le virus, le virus, le virus, le virus, le virus, le virus, ici, même si nous bayons en million d'eau, nous tirer manchette là elle est parce que fait qui tirel devant qui tirel derrière à gauche, à droite Exercez pour y être la Seigneur pour y être la Tancou la tête n'en est pas direction pour le Kaka Banti Amen, oui, Amen, Nana avance. Amen Fait ou mettre, vous avec assurance, vous voyez, avec confiance, vous voyez, par la foi. Amen. Et de nous en mettre des dons. nous. Nous voyons, manchette là, devant. Amen. Et les capas. Amen. Prévention, fait. Manchette là, son prévention, son Amen. stratégie. Oui, son prévention contre l'insécurité, n'a défendons notre tête. Nous. Son lot moyen pour nous gommer et son lot sac pour nous gêner. Exactement. Nouveau sac pour nous gêner. Pendant le dernier moment, là, papa, ici, c'est manchette-nous. Amen, oui, les chrétiens. David, avec un wash Oui. oui. Il prend la là, il met dans le festival là. Mm -hmm. Et puis, prophète là, docteur, pasteur, évangéliste là. Il fait crap, crap, crap, crap. Oui, sac wash clap. Et puis, il lâche un là. Toutes les quatre mini ont battu battre main. Et puis, quel que soit le coup de Goliath, c'est lui qui prend. Et le roche ne peut pas frapper Goliath dans l'estomac. Il ne peut pas frapper dans le dos. Il ne peut pas frapper dans le jet. Il ne peut pas frapper dans le pied. Il ne peut pas frapper dans la tête. Et, Et puis, le malpropreté a tombé. Briou! Le microbe a tombé. Alléluia. David, pas de besoin pour ton épée parce que Goliath t'a fait un épée. Il l'épée. Imaginez David, un jeune petit garçon, qui a bébé à deux pour le faire, il faut pour râler l'épée Goliath là. Et puis pour le lever. Et puis pour le frapper. Là. Coup Goliath. Ah, Philistère, mmh. retrouvé dit Stratégie Goliath la marche. Oui, il joue la joue. Il y a regardé pour qui vous, ça vous Goliath a fait. je pensais Goliath a joué avec qui David. Cela, il y a regardé tête là, dans non main David. Il prend courir, il prend relais. Goliath tomber. Amen. Ak mon chètt Oui. Gang yo pral tomber. Alléluia, que bon Dieu. Alléluia. Ak mon chètt peuple haïtien, gang yo pral tomber. Ak mon chètt yo, gang yo pral tomber. Ak mon chètt nou, gang yo pral tomber. Alléluia. Amen en avance Pasteur. Yeah. Si vous avez besoin de vivre plus longtemps, ravitaillez tout l'autre côté, évitez l'église de Jésus-Christ pour le gospel. Parce que si nous avons l'éternel des armées, et nous avons les manchettes. Amen. Vous ne pouvez pas marcher sans l'autre. Il y a l'éternel des armées, il y a les manchettes. Vous ne pas marcher sans l'autre, papa, ici. Vous avez pris l'éternel des manchettes, vous avez dit. Vous avez dit et m'a délai pour exercer pour y en tout. En avance, pasteur, continuez à l'évangile là. Je vais vous donner un texte pour nous finir. C'est chapitre 4. Nous pouvons je ne peux pas parler à imbéciles parce que je ne peux pas de apprendre. Je ne avec les parler gens qui ignorent son abdilat. Je ne peux parler aux enfants de Dieu. Esdra, c'est mes Esther, Job. Chapitre 4 On apprend qui verset? Nous à partir du verset 13 Verset 13 ça ou même qui besoin d'apprendre mm -hmm. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple Ne les craignez pas Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Combattez pour qui, est ce monde Pour vos frères. Pour vos frères. Pour vos fils. Pour vos fils. Pour vos filles. Pour vos filles. Pour vos, filles. Pour vos femmes. Pour vos femmes. Et pour vos maisons. Et pour vos maisons. Mm -hmm. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéanti leur projet. Lorsque nous apprenons que le peuple était paré pour gagner cacao, nous avons l'idée. Et nous retournâmes tous à leur muraille, chacun à son, ouvrage. à son ouvrage. Et chaque monde tournait à continuer à faire ça pour faire. Depuis ce jour. Depuis ça. La moitié de mes serviteurs travaillaient. Serviteurs étaient divisés en deux lots. Moitié à travail. Et l'autre moitié était armée de lances. Et l'autre moitié a été armée avec lances. De boucliers, boucliers d'arc. Hein? D'arc, Et de cuirasses. Voilà. Les chefs étaient derrière toutes. La maison de Judas. Chèfio. Examio. T'es derrière la maison de Judas. Quelqu'un a travaillé. Et quelqu'un examio a veiller. Amen. Ceux qui bâtissaient la muraille. Et ceux qui portaient. Ou chargeaient les fardeaux. Travaillaient d'une main. Et tenaient une arme de l'autre. Amen. Mon qui est à travailler. même. Vous pas kite zam yo la sa papa isi, ou pral nan ya, ge nan l'école ou pral si ge nan, kou pa zan hein? ou bra bureau tout tout koto ou nan mon ou pa déplacer pou kite la à faut toujours armé ensemble avec manche ou pa kon koton bois c'est ça oui. Pendant que le peuple la ap yo sou a travaillé, pendant yon chantier, papa pas ici, mais chaque fois des amis yon manchettes sur yo yon. l'école, pour protéger la pou il tetou. Ou pour protéger tout. ou, prale nan a tout. ou prale la banque, il faut la banque, et l'autre main ouais. te gon zame là dedans amen si vous ne vivez là fon fel amen amen amen mon ka pote yo ouais te gon chaille sou do yo a comment chette non l'autre main amen mon ki tap yo te gon tiwel na en ou main ouais. on zame non l'autre main ouais. alléluia Chacun d'eux, en travaillant avec son épée, sainte autour des reins. Mon qui tape travail, qui ta oblige, met des mains dans le travail là, t'es obligé qu'on manchette dans le reins. Amen. C'est ce que ça? Amen. C'est ce que nous ça? Amen. Alléluia. Pas quoi c'est boire pour dire l'éternel, pour aller pour vous? <rire> c'est vrai. C'est pour gourmer pour petit tout. Amen. Amen. Pour madame ou? Pour petites filles. pour mari. Vous pour C'est Si la police qui pour qui mourit, la police pas de café. Même la police, elle a bonne volonté, mais elle a le goût. Et elle perd des batailles. Moun qui dans village. Dans la zone où il y a des bandits, il y a les bandits. Les gens ont de couverture pour les bandits. Mm -hmm. Parce que les bandits ont un camion de rue pour les bandits. Effectivement. Quand pas jamais aidé la police, fait un. Et pourtant, les mon ne sont pas fait pour les manchettes. On va on voit les. Vérifiez. Amen. Amen, papa ici. Donc, pas hésiter, tout côte au marche marchez ensemble avec marcher tout. Parce que Pia il a fini. faut que nous gagnions caca Badio. Et actuellement, là, Badio paniquer. paniqué. Il a couru quitter Port-au-Prince. Il a rentré dans la ville provinciale. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, dernière information qui arrive à nous, c'est que dans la grande zone, la population arrive à déposer la patte sous deux bandits. Mais me ça, vous avez regardé comment vous avez racheté, vous avez foué dans la carotte, vous son fait Dans la commune, dans le département de la grande zone, fait boire à sous deux bandits. Monsieur c'est qui sorti en dedans village de Dieu, qui a couru pour venir dans la ville province. Pendant la police l'aimer ma coup de bal sous base 5 secondes population a Kimbeo il fait ouvrir l'ovien après salle passée sous divers paysiens les grillés ouais j'en ai eu rentré un cas au dessus mes amis il m'a joué terrible la gare l'a compliqué donc pas hésiter à continuer filer manchette nous pour nous gayer caca puisque il fait nous souffrir